M'a Alléluia. M'a oh ta Seigneur, je bénis ton Seigneur. J'exalte ton nom, j'exalte ta grandeur. J'exalte ta sainteté, j'exalte ta Seigneur. Yeshua, Yeshua, m'a ta Ô Père de douceur, mante à cœur douceur, mire doucité ne m'aï Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois béni. Mante mire dosite ne m'aï Oh Seigneur, sois béni. Ante miro doucité, ante que rio Ô oh, Seigneur, sois béni. Ô oh, Seigneur, sois béni. Mante corobose. Miro dosi tene maika. Mante corobose te. Miqueiro dosi tene maika. Seigneur, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois célébré. Oh, mon Dieu, mon roi, mon maître. Korebo. Mante korobosa, Mante corobose, Inte corobose te. Mirodo sitana maika, recoyo do setene maika, mante korobo mirodo sitana maika, Rabakoro rodo setene maika, inte sitana manashina, Maike maika, iria do tenemaika. maika, manta korobosete. Mire miredo sitana maika, manta korobo sete Mirodo sitana maika, mata korobosete, intakara da siate rebose, inte kero do maika, mante korobosete, inte korobose sitana maika, rababa baba bere dosete, Jésus soit béni, Jésus soit élevé, Jésus soit célébré, Toi Agneau de Dieu, l'Agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus, nous t'invoquons encore ce matin. Seigneur, nous avons reka te adarabasa. Mate kerebo se te. dosita namaika. Rabababa. Bere dosé. Mente kera dosita. Inta koreo dos Mente. Mente koro dosé. Miro namaika. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nom, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ton autorité, nous bénissons ta divinité, nous bénissons ta puissance, nous bénissons ton règne. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es puissant en force. Puissant dignité, puissant révélation. Oh Mantekera Mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te célèbre ce matin. Jésus de Nazareth, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu parfait. Exalté, élevé, célébrer, adoré, adulé, acclamé, Ô oh Jésus, glorifié, magnifié, oh Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es l'eau de vie, tu es le pain de vie, tu es le narcisse de Saron, tu es le lit de vallée, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Ce matin, Seigneur, nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons ce matin, toi le faiseur de prodiges, toi le faiseur de miracles, toi le Dieu puissant, toi qui as demandé à Gédéon, ô oh, Seigneur de gloire, d'aller et d'amener les hommes, au oh, Dieu de gloire. Devant oh, les, les temps, ô oh Dieu, et de faire la sélection. Toi-même, tu as sélectionné, ô oh Dieu, ceux qui, ô oh Dieu, la paix, l'eau comme les champs, ô oh Dieu de gloire, c'est ceux-là qui ont été sélectionnés, ô oh Dieu. Tu es le Dieu de sélection et de tri. Tu es le Dieu de sélection et de tri, car tu sondes les cœurs et les reins, ô oh Dieu. Tu cherches, Dieu, un homme obéissant, une femme obéissante, ô oh Dieu. Un homme soumis, une femme soumise, dont le cœur est tout entier à toi et à toi seul, ô oh Jéhovah. Seigneur, ce matin, ce matin, nous répondons à ton appel, ô oh Dieu. Nous répondons à ton appel, à ta convocation divine, ô oh Dieu. Parce que nous ne dépendons que de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, ô oh Dieu. Nous dépendons de toi, Seigneur. Sans toi, nos vies sont rien. Sans toi, nos vies ne valent rien. C'est toi qui donnes du goût. Tu donnes un sens, une orientation, du poids, de la valeur, de la considération. Un présent, un lendemain, un futur meilleur, l'éternité à nous, ô oh Dieu. Simple humain, simple mortel, vase d'argile, mais combien précieux à tes yeux. Car fait à ton image et selon ta ressemblance. Et pour lequel le Christ est mort à la croix. Ô oh Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce infinie, pour cette grâce miséricordieuse, insondable, puissante, glorieuse. Mare Mantekoro dositana maika, miro dositene maika, makerodo sete, bira ma maika, ante dosa, antekaro dosita, bira dositana maika, mantekoro dositene maika, ira au nom puissant de Jésus, recato sotto nous renversons les décisions arrêtées et prises dans les sociétés secrètes. En ce matin, en ces jours, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons les dictats, les directives, les orientations, les projets de puissants des ténèbres, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, enchantement, envoûtement, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rababosete, matakorobosa. Miro tenemaika. Requeto de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jesus. au nom puissant de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 Porte, élevez vos lenteaux, élevez les portails éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos lenteaux, élevez les portails éternels.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 Iradabo merveilleux maître, merveilleux sauveur. Igarababo ça, Manta Mare dosita namaika, Rekoto Soto coria, Miro nemaika, Bereda i Miro dosita nemaika, mete korodosita, miro dosita namanache, mata korodose te, miro dosita nemaika, o re babosate, mata Kero te, miro dosita mata ike rodose, mata korodosia, mere dosita nemaika, mata korobose, Rebekirodose te nemaika. Mantekerodossita. manta mirodosita nemaika. Mekerodosita meke rodosita na namaika. mante sete, mante mare sete, Mirodosita, manta Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Nous continuons dans notre temps de prière. Nous allons invoquer le sang précieux de Jésus. Nous allons invoquer le sang précieux de Jésus. Mais avant d'invoquer le sang de Jésus, je vais vous lire quelques passages de la Bible concernant le sang de Jésus. 1 Corinthiens 11, 25. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthiens 11, 25, la Bible nous dit « Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Les vertus du sang de Jésus, l'une des vertus du sang de Jésus, le sang de Jésus nous introduit dans une nouvelle alliance. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, c'est notre alliance nouvelle en Christ que nous déclarons. Nous prenons un deuxième texte dans Jean chapitre 6, verset Rabbah Matagorobosia. Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Jean 6, 53 à 56. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Jean 6, 53 à 56. Les Juifs se querellaient entre eux, ils disaient. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit « Amen, amen ». Je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas sans sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le releverai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vrai boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Deuxième vertu du sang de Jésus, le sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en nous-mêmes au travers du sang de Jésus. Dès lors, s'il y a eu onze quelconques de morts de maladie dans notre corps, par la vertu du sang précieux de Jésus, nous déclarons la vie sur chaque cellule de nos corps. Deuxièmement, le sang de Jésus est aussi le gage de notre résurrection. À cause du sang de Jésus qui a coulé. Et ce sang qui coule dans nos veines, c'est le gage de la résurrection. Il y a une potentialité de résurrection en nous. Troisième élément, vertu du sang de Jésus. Nous prenons acte chapitre 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Acte 20, 28. La Bible dit ceci Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise par son propre sang, par son propre sang. Troisième vertu, quatrième vertu, troisième vertu du sang, le sang de Jésus fait de l'Église la propriété exclusive de Jésus. Nous sommes la propriété exclusive de Jésus. Tu es la propriété exclusive de Jésus. Je suis la propriété exclusive de Jésus. Dès lors lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous disons au nom des ténèbres à qui que ce soit, nous ne vous appartenons pas, nous appartenons à Jésus. Et s'il y a des alliances quelconques, des alliances ancestrales, des alliances héréditaires, lorsque nous déclarons le sang de Jésus, en déclarant notre propriété en Christ, ces alliances la doivent tomber. Ces alliances doivent être caduques. Qu Quatrième vertu du sang de Jésus. Nous prenons Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5. Verset 9. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9. La Bible nous dit À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous justifie. À cause du sang de Jésus, Dieu n'est plus en colère contre nous. À cause du sang de Jésus, il y a la paix entre nous et Dieu. Nous sommes en paix. Et qui dit paix Dit prospérité, bien-être, élévation, couronnement, succès, accélération, parce que le sang a coulé pour nous rendre justes. Dieu nous regarde juste au travers du sang précieux de Jésus. La cinquième vertu du sang de l'agneau de Dieu. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La Bible dit. 1 Corinthiens 16, « La coupe des bénédictions sur laquelle nous prononçons les bénédictions n'est ce pas une communion au sang du Christ. Le pain que nous trompons n'est ce pas une communion au corps du Christ. » Cinquième vertu, « Le sang de Jésus nous rend la communion avec le Christ. Le sang de Jésus nous permet de communier avec le Christ. Et cette communion avec le Christ, telle est notre bénédiction. » Nous avons la bénédiction au travers du sang de Jésus. Nous déclarons que Christ et nous, nous ne formons que un. Nous sommes une même plante avec le Christ, la même semence avec le Christ, la même racine avec le Christ, le même ADN avec le Christ, lorsque nous invoquons le sang précieux de Jésus. Nous prenons cinquième vertu, sixième vertu, nous prenons le livre, le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, 14. Colossiens chapitre 1, 14. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 1, 14. Nous prenons d'abord Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens 1, 7, la Bible nous dit En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa gloire. Le sang de Jésus nous donne la rédemption. Qui dit rédemption Ça veut dire le pardon de tout péché. Quel que soit le péché commis, si nous confessons nos péchés, Jacques nous a dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais sinon les autres péchés, par l'entremise du sang précieux de Jésus, nous recevons le pardon. La conscience doit être libérée par le sang de Jésus, afin de recevoir le pardon, de recevoir le pardon divin, d'accepter le pardon divin. Alors, 6e, 5, 7e vertu du sang de Jésus. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 12. 7e vertu du sang de Jésus. La Bible nous dit Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le sang de Jésus nous rapproche et nous donne le droit de citer en Israël, bénéficiaires des alliances de la promesse avec espérance, avec Dieu dans le monde. Nous ne sommes plus seuls. Les promesses que Dieu a faites au Père Abraham, Isaac, Jacob, par le sang précieux de Jésus, nous sommes récipiendaires, tributeurs de ces promesses. Nous recevons ces promesses-là. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous faisons partie de la cité de Dieu. Nous faisons partie de la même famille, la famille de Dieu. Et en tant que tel, nous recevons l'espérance. En tant que tel, nous ne sommes plus seuls dans ce monde. Dieu est avec nous. Est-ce que tu peux te dire que je ne suis plus seul dans le monde Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Huitième vertu du sang de Jésus et nous allons nous arrêter ici pour commencer à prier d'autres vertus que nous verrons une autre fois. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 20, Colossiens 1-20, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 1-20, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus nous fait la paix avec Dieu. Le sang de Jésus, c'est le pont qui fait la paix entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, c'est le sang de Jésus qui fait la paix. C'est le sang de Jésus qui nous réconcilie. Dès lors, lorsque nous invoquons le sang de Jésus, au fait, nous disons au Père, comme le Seigneur Jésus nous a dit dans notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme c'est là. Est accompli déjà dans les cieux. Nous demandons que le règne de Dieu vienne dans nos vies, vienne sur la terre, vienne en séjour, en vertu du sang précieux de Jésus. Alors, bien-aimés, ensemble, ayant compris ces choses, nous allons commencer à invoquer le sang de Jésus. Il y a d'autres vertus que nous verrons un peu plus tard ou une autre fois. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Marie dositana Père, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons ce matin le sang de Jésus, le sang qui nous a introduit dans une nouvelle alliance. Au travers de ce sang de Jésus, ce matin et en cette journée, dans nos vies, nous réclamons les vertus de la nouvelle alliance. Nous réclamons le bénéfice de la nouvelle alliance au travers du sang précieux de Jésus, au travers du sang de l'agneau de Dieu. Nous réclamons la vie, la vie qui y a dans le sang de Jésus. La vie qu'il y a dans le sang de Jésus, dans nos corps, dans le corps de chaque membre de nos familles, dans le corps de chaque membre de l'Église. Nous réclamons la, les vertus de la vie, la vie, la vie, par le sang de Jésus. La vie, la vie, par le sang de Jésus. Qu'ici il y a des cellules mortes en nous, s'il y a des maladies présentes en nous, ô oh Dieu, l'attente connue ou inconnue, ô oh Dieu. Nous invoquons ce matin le sang précieux de Jésus, afin de réclamer la guérison, de réclamer la guérison dans les corps, par le sang de Jésus.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 Par le, sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, par le sang qui a coulé, merci de répandre la guérison, merci de répandre la vie, merci de répandre la guérison, merci de répandre la vie, la vie avec abondance, au travers du sang, au travers du sang, au travers du sang. Au travers du sang, au travers du sang, le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus dans nos corps, dans chaque cellule de nos corps, dans les poumons, dans les poumons, le sang de Jésus, dans les poumons, le sang de Jésus, dans les poumons, le sang de Jésus, dans les poumons, le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus, dans les poumons, dans les poumons, dans les poumons, les poumons atteints, les poumons affectés, que le sang répare, que le sang de Jésus répare, redonne la vie, redonne la vie. Le sang de Jésus dans les cœurs. Le sang de Jésus dans les cœurs. Le sang de Jésus dans les cœurs. Le cœur qui sont malade. Le cœur qui souffre d'une arythmie. Arythmie cardiaque. Ce matin, le sang de Jésus. Ce matin, le sang de Jésus. Arythmie cardiaque. Ce matin, le sang de Jésus. Ce matin, le sang de Jésus. Le sang de Jésus répand la vie. Régule le cœur. Régule le rythme du cœur. Le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus dans les intestins, dans les intestins, dans les intestins. S'il y a des maladies liées au ventre, intestins, au niveau de l'estomac, au niveau de foi, au niveau de la rate, nous invoquons le sang, le sang de Jésus, afin de donner la vie, la vie, la vie, la vie, la vie du sang, la vie de Jésus, la vie qui est dans le sang, nous invoquons dans les cellules internes, dans les intestins, foi, rate, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus au niveau des articulations. Nous invoquons le sang de Jésus au douleurs, rhumatisme. Oh Seigneur de gloire. Rhumatisme, nous invoquons le sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu contre toute maladie musculaire. Le sang de l'agneau de Dieu contre toute maladie musculaire. Le sang de Jésus, la vie qui y a dans le sang, la vie qui y a dans le sang, la vie qui y a dans le sang, la vie pour santé. Dans, dans le sang de Jésus dans les yeux, le sang de Jésus dans les yeux contre toute maladie Dieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans la vie, dans la vie. La vie, la vie, la vie, la vie qui a dans le sang de Jésus dans les yeux, la vie qui a dans le sang de Jésus dans les oreilles, contre les audites, toute maladie dans les oreilles, ô oh Dieu, connu et inconnu, nous invoquons le sang de Jésus. Contre toute surdité, contre toute surdité, nous invoquons le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang, le sang contre toute maladie liée à la tête, oh Dieu, des migraines, des céphalées, oh Dieu, nous libérons le sang de Jésus dans les têtes, nous libérons le sang. Le sang de Jésus dans les têtes, contre les céphalées, les maladies de, de, de, des, des maladies de tête, oh Dieu, nous libérons le sang de Jésus, contre la dépression, les angoisses, quelles que soient ces maladies, dans les têtes, oh Dieu, nous libérons le sang de Jésus, la vie qu'il y a dans le sang, la vie qu'il y a dans le sang, la vie qu'il y a dans le sang, contre les caries dentelles, des maladies des bouches, des maladies nasales. Nous libérons le sang de Jésus. matakorodocite, rimamosata. Contre la rhinite, nous libérons le sang de Jésus. Contre la rhinite, nous libérons le sang de Jésus. Contre les maladies de gorge, nous libérons le sang de Jésus. L'angile et autres, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. contre les kystes, les cancers, nous libérons le sang de Jésus le sang de Jésus, contre les christes et les cancers, la vie qu'il y a dans le sang, la vie qu'il y a dans le sang, contre le sida, la vie qu'il y a dans le sang, la vie qu'il y a dans le sang, contre le Covid, la vie qu'il y a dans le sang, la vie qu'il y a dans le sang, que le sang nous couvre, qui couvre nos maisons, nos familles, l'église, les familles de l'église, en ces jours, en ces jours, contre toute contamination, contre toute maladie, contre toute mort, nous invoquons le sang, le sang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 Nous appartenons au royaume de Dieu, au royaume céleste, alors toute alliance héréditaire, familiale, dont les clauses et les conséquences agissent encore dans nos vies, agissent encore dans nos familles et dans nos maisons. Oh ce matin papa, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que ces alliances soient rendues caduques, que ces alliances soient rendues sans effet. Que ces alliances soient détruites par le rekatabosata. Que mata Matakorobose. Ikananorosita. Que ces alliances soient détruites par le sang de Jésus. Que les racines de ces alliances soient détruites. Que les racines de ces alliances soient détruites dans les cœurs, dans les pensées, dans l'âme, dans le conscient, subconscient, inconscient, profond. Que les racines soient détruites par le sang. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le gorabasa ta contre la sorcellerie, les enchantements, les envoûtements, contre la sorcellerie, les enchantements, les envoûtements, la magie, l'occultisme, la séduction, l'esprit de Jézabel, nous invoquons le sang, le sang de Jésus, le okotarabasa, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nous libérons le sang, nous libérons la puissance du sang de Jésus contre les alliances, les alliances contre nature. Le sang de Jésus vous détruit. Le sang de Jésus vous détruit. Le sang de Jésus vous détruit dans les maisons. Les choses qui ont été plantées dans les maisons, inconnues de nous, oh Dieu. Des maisons que nous avons achetées ou héritées. Des choses qui sont enfouies, que nous ne connaissons pas et qui sont des objets, oh Dieu, de bornes de malheur, de malheur dans les vies. Et oh Dieu de gloire, ce matin que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle, nous détruisons le pouvoir des amulettes par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de l'agneau de, de, de, de, de Dieu, par le sang de Jésus, nous brisons. L'affluence de l'esprit de l'Antichrist par le catobosita. Nous brisons par le sang de Jésus. L'affluence de l'esprit de l'Antichrist. L'affluence de l'esprit de l'Antichrist. L'affluence de l'esprit de l'Antichrist par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Christ. Nous appartenons en Christ. Nous l'appartenons en propre par son sang. Le sang, coulé, le, sang coulé, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé. Par le sang de Jésus, nous déclarons notre communion avec le Christ, notre communion avec le Christ, le transfert de vie. Nous avons la vie de Jésus et il a pris nos vies, la communion avec le Christ, la communion avec le Christ qui fait de nous un avec lui. Sita dos était Miro dosita namaïka, l'héritage est nôtre, Ikondaro dos était Mikare dosité de Maïka, Rabakaro Mira Miro de Oh. Hallelujah. Alléluia, mata korobo setekeeria, miro dosita Le sang, le sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Rekata sate, miro dosita namaika, rekeado sete nemaika, miro dosita Merci Seigneur pour la victoire du sang de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire du sang de Jésus. Le sang qui nous rend juste, le sang qui nous juste le sang de la rédemption qui nous apporte le pardon de péché, que le sang de Jésus ce matin détruise toute condamnation. Toute condamnation, que le sang de Jésus détruise. Toute condamnation. L'esprit de condamnation et d'autocondamnation dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient et dans l'inconscient profond. Que le sang détruise, que le sang de Jésus détruise, que le sang de Jésus détruise. Mata korodosita. Que le sang de Jésus détruise. Le sang de Jésus. Seigneur de gloire, nous avons l'espérance au travers du sang de Jésus. Et nous réclamons ce matin l'héritage, l'héritage, l'héritage, l'héritage qui est en nous, Seigneur, que cela puisse se manifester que tu as donné à Abraham pour régner sur la terre, pour régner sur la terre, que cet héritage ce matin et en cette journée soit manifesté, que nous puissions vivre une portion de cet héritage ce matin oh Dieu, par le sang de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau Rebabosate Matakorodosita namaika, que le sang de Jésus donne la paix dans les cœurs. Les cœurs qui sont troublés reçoivent la paix par le sang de Jésus. Les cœurs qui sont troublés reçoivent la paix par le sang de Jésus. Les vies qui sont troublées reçoivent la paix par le sang de Jésus. Les vies qui sont troublées reçoivent la paix par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang de Jésus dans les maisons, le sang de Jésus dans les familles, le sang de Jésus dans les maisons, le sang de Jésus dans les familles, le sang de Jésus dans les maisons, le sang de Jésus dans les familles. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Matakorodosita, mirodosita namaika. Marodosite némaïka, Intakorodosita Bien-aimés du Seigneur, continuons à prier, recommandant cette journée entre les mains du Seigneur, recommandant cette journée, réclamant les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel qui ne sont pas à leur terme, qui ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réclamons pour ce jour la manifestation des bontés de l'Éternel pour nos vies pour le, le peuple de Dieu, pour l'Église, pour l'Église, pour les fidèles, pour les membres de nos familles, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour l'Église de Dieu, la nouvelle Jérusalem en l'antenne et l'Église corps du Christ dans son ensemble. Prions bien-aimés du Seigneur. Trois fois Jésus est Seigneur et nous prions. Une de trois. Jésus est, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. ô Père, ce matin, nous réclamons tes bontés, Seigneur. Les bontés de l'éternel. Que tes bontés nous localisent, que tes bontés nous localisent, que tes bontés nous localisent, que tes bontés nous localisent. Ce matin, ô oh Dieu, en cette journée, que tes bontés nous localisent. Que tes bontés nous localisent. Que tes bontés nous localisent. Localise les membres de nos familles. Localise les membres de ton église. Le peuple, le peuple de Dieu. Que tes bontés nous localisent ce jour, ô oh Dieu. Nous voulons les expérimenter, ô oh Dieu. Expérimenter les bontés de l'éternel. Expérimenter les bontés de l'éternel. Expérimenter les compassions de notre Dieu. Expérimenter l'amour de notre Dieu. Expérimenter le secours de notre Dieu. Dieu, expérimenter la protection de notre Dieu, expérimenter la bénédiction de notre Dieu, que cela soit ainsi pour nous, dans nos lieux de travail, dans les écoles, à la maison, dans les lieux publics, dans les lieux privés, partout où nous serons au oh Dieu, que tes bontés se manifestent en notre faveur, que nous puissions réunir, posséder la porte de nos ennemis, posséder la porte de nos adversaires. Que toute opposition et toute méchanceté s'incline devant nous à cause de tes bontés. Que tes bontés couronnent nos vies, que tes bontés couronnent nos têtes, que tes bontés couronnent la vie de nos enfants, couronnent la vie de ton Église et de ton peuple. Ô Père, c'est tes bontés que nous réclamons ce matin. Nous réclamons les bontés de l'éternel Les bontés de l'éternel Qui ne sont pas épuisées, Les bontés de l'éternel Qui ne sont pas épuisées. Au oh, nom précieux de Jésus Au oh, nom précieux de Jésus Au oh, nom précieux de Jésus Rabba Miro dosita namaika dosita Oh merci Seigneur Oh merci Seigneur Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, je te bénis Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre temps de prière. Je vais vous lire quelques passages de mon livre Les secrets de la prière du matin. Le secret de la prière du matin. Je suis au chapitre 5, les mystères de l'enfantement dans la prière du matin. Premier secret de la prière du matin, prier le matin, temps de rassasier son âme. Ô oh Dieu, Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. Psaume 63, verset 1 à 2. Le psalmiste considère la prière matinale comme une eau dont son âme aride et desséchée a besoin pour être altérée. Beaucoup d'événements et situations de la vie blessent, déçoivent l'âme au point de la rendre sèche et morose, sans joie ni espérance. Dès lors, lorsque on est accablé de la sorte, la meilleure attitude à adopter est de chercher la face du Seigneur le matin. Avant de commencer sa journée, cela éviterait d'être écrasé, abattu et de subir la vie, mais d'influencer les choses. Une âme abattue aura du mal à manifester la foi et à vivre les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Lorsque son âme est parmi les lions et que l'on est couché devant ceux qui devorent les destinés, la vigueur des êtres humains, lorsque leurs dents sont une lance et des flèches par leurs mauvais propos de diffamation, de calomnie, d'injure et d'humiliation, leur langue est une épée tranchante de mensonges, il faut apprendre à se lever le matin en cherchant Dieu et sa parole, car de lui seul viennent la force et l'affermissement pour notre âme, alors que ce matin, en cette journée, que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous la nos cœurs, qu'il la fermisse nos âmes, qu'il nous donne la force, qu'il la fermis nos cœurs, qu'il a nos âmes, afin d'affronter les défis de la vie, afin d'affronter les défis de la vie, et que rien ne puisse nous blesser, et que rien ne puisse nous décourager. Aucun trait enflammé du malin, aucun trait enflammé du malin ne puisse nous atteindre. Nous brandissons le bouclier de la foi, au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié.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 la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa paix, que l'Éternel lève sa face vers toi et qui t'accorde sa grâce, Passons une excellente journée sous l'onction du Saint-Esprit et allons de façon triomphante de gloire en gloire. Voilà, bien aimés du Seigneur, nous continuons notre temps de prière librement avec le secret de la prière du matin et la parole de Dieu tout le matin librement de 6h à 7h et nous retrouvons ensemble en présentiel et connecté chaque jeudi de semaine durant le mois d'octobre. Allons revoir ensemble le jeudi matin de 6h à 7h collectivement ensemble en présentiel et de façon connectée. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord, allez